Hello les amis, je vous fais cet épisode de vlog avec mon smartphone. Pourquoi Parce que je veux vous montrer justement le matériel que j'utilise quand je fais des vidéos. Du coup, je peux pas vous montrer le matériel que j'utilise en même temps que je dois filmer. Vous avez compris Alors, si vous ne me connaissez pas, c'est Lingen, auteur du Guide du Blogueur. Euh, ma mission, c'est d'aider euh, les entrepreneurs individuels à créer et développer un business autour de leur passion et vivre de manière épanouie. Et euh, bah dans ce cadre-là, dans ma mission, il bah faut que je fasse des vidéos, notamment de formation, des vlogs, des vidéos de contenu pour aider les gens euh, et aussi des vidéos de marketing. Okay et du coup, bah, je suis passé par plusieurs stades. Au tout début, je filmais avec un smartphone. Maintenant, je suis passé à un stade un peu plus élevé. Je vais vous montrer. Euh, ce que j'utilise, et je vais même vous dire ce qu'il ce qu faudrait faire idéalement quand j'aurai encore plus de budget. Alors tout d'abord, euh, là j'ai un Canon M50, tous les liens que je vais citer, je vous mets les liens en dessous de cette vidéo. Hein. Euh, donc ça, c'est un Canon M50 avec euh, un, un objectif euh, pancake, ça s'appelle je crois. Donc ça, ça permet de capter plus de lumière, c'est un grand angle si vous voulez donc la caméra coûte peut-être 500, 600, 600 euros entre comme ça euh, l'objectif celui-là 200, 300 euros euh, donc ça c'est pour l'image je vais passer aux lumières donc là j'ai pris deux bonnes lumières assez puissantes alors ça c'est juste le lampadaire que j'utilise à la maison hein. euh, mais ça c'est des lumières LED beaucoup plus puissantes alors je vous les présente rapidement d'une déjà vous voyez c'est très beau câble pourquoi c'est important Parce que sinon, il faut alimenter avec deux batteries. Et donc, euh, bah, non seulement il faut les acheter, euh, mais il euh, faut les alimenter tout le temps. Ça se vide rapidement. Bref, c'est juste euh, l'horreur. Et ce n'est pas écolo. Et c'est pas écolo. Euh, donc, c'est top parce que je peux régler la luminosité, l'intensité. Je ne sais pas si vous voyez là. Et aussi le la chaleur de la lumière. Si c'est orange ou... Ou blanc, ok Bon, ouais, vous, vous imaginez un truc, hein, je sais pas. Je suis en train de faire de la, une acrobatie, là. Euh, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, ça, c'est l'intensité. Et ça, c'est si c'est plutôt orange ou blanc. Ok Bref. Ouais. Donc, j'en ai deux. J'en ai deux. Idéalement, je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté. Il faudrait que j'ai une petite lumière LED qui est là d'habitude. Euh, que je peux mettre derrière moi. D'accord Ça crée... Euh, euh, ça enlève l'ombre et ça crée plus de profondeur, donc ça fait plus pro. Euh, Est-ce que je dois vous dire autre chose Alors ces lumières, ces LED-là ont coûté une centaine d'euros, je crois, les deux. Donc ça les vaut parce que, comme vous le voyez, là, chez moi, j'ai la fenêtre. Euh, mais du coup, à moins que je me filme de face juste avec la fenêtre, chose que je fais de temps en temps, ben, euh, j'ai de la lumière que d'une face, OK euh, c'est pour ça que si j'ajoute des lumières, c'est top. Je vous dis un petit conseil au passage pour les personnes qui portent des lunettes comme moi, c'est un peu galère. Mettez surélever vos, euh, vos lumières parce que sinon vous allez avoir des reflets comme ça. Et euh, donc mettez des lumières en haut et limite je pense qu'il faut mettre une lumière en bas. Je verrai ça plus tard. Donc ça c'est la lumière super important, euh, L'image importante, trépied, euh, voilà, ça c'est pas le plus important. Un hein. trépied... Euh classique peut faire l'affaire, tout dépend de vos besoins, moi j'ai un trépied qui fait aussi monopode, c'est-à-dire que je peux détacher ça et l'utiliser sans le, les trois pieds et quand je suis à des événements, euh, j'installe ça quand je fais du live. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire Oui, forcément, forcément le micro, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, alors là il est allumé mais je ne l'utilise pas puisque j'enregistre avec mon smartphone, mais c'est les tout nouveaux Roadway, let's go, we're let's go, sans fil quoi. Euh, donc là c'est un transmetteur, s'appelle, et ça c'est un récepteur, je crois. Je lis en anglais donc euh, je suis pas toujours au courant euh, des termes en français. Euh, et donc c'est tout petit. Et en plus c'est pas cher. Alors c'est pas cher, c'est relatif, c'est entre 150 et 200 euros ça dépend où vous le trouvez. Euh, mais c'est pas cher du tout par rapport à ce que euh, à d'autres micros qui sont beaucoup plus volumineux en plus. Euh, donc euh, très bon micro, moi je parle fort d'une manière générale, donc en plus on peut régler le volume, Bon ça c'est une fonctionnalité assez classique, ça se perd, ça se configure assez rapidement, et puis j'aime bien le petit clip là qui se clip facilement au-dessus. Alors vous vous posez peut-être la question, si vous avez un smartphone, est-ce que vous pouvez l'utiliser La réponse est oui, mais il faudra utiliser un autre adaptateur, je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Donc ça, c'est non seulement un récepteur, mais c'est aussi un micro. Donc ça, je peux le mettre et ça fait micro. Le seul problème, comme vous pouvez le voir, et je ne vais pas réussir à l'accrocher à une main ici, euh, c'est que ça pend, c'est lourd. Donc mettez-le face à l'intérieur, à à si vous l'achetez du moins. Hein. Ou une autre solution que je n'ai pas encore explorée, mais que je vais certainement faire, je pense. Euh, parce que c'est lourd, ça tombe, ça se voit, bref, qu'elle fois ça se retourne, c'est que en fait, je peux y brancher un micro. OK Donc euh, là, j'ai le Rode Smartlav Plus. Euh faut que j'ai un adaptateur. Ouais, je sais, il faut plein d'adaptateurs euh, avant de le brancher là parce que ça c'est un micro pour smartphone à la base. Euh, voilà. Donc, il faut que j'ai un adaptateur. Comme ça, ça je peux le mettre par exemple sur, dans ma poche, dans mon pantalon et je peux sortir le micro-cravate et ça, c'est quand même plus élégant. En tout cas, le son est top, que ce soit avec ça ou avec ça, même si je ne l'ai pas testé avec ça, mais je l'ai déjà testé sur mon smartphone. Donc, je recommande beaucoup. Oui, je commence un peu à avoir mal au bras. Euh, et bah si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là en tout et pour tout, il y en a quand même pour plus de 1000 euros. Surtout pas de pression. Commencez avec un smartphone tout simple euh, pour commencer. Euh, c'est déjà pas mal. Investissez sur le son, ça c'est plus important. Quoi, c'est très important. La lumière. Vous pouvez. Moi avant, je faisais beaucoup de vidéos en extérieur. Donc en extérieur, vous avez forcément une bonne lumière. Euh, et puis plus tard, ce que je ferais, bah, c'est que je ferai appel à. Hein, euh, idéalement à un vidéaste. Je louerais euh, des Airbnb, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui font ça. Ils louent des Airbnb, ils engagent un vidéaste qui lui euh, loue ou euh, a du matériel qui vaut des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc forcément, les vidéos sont top. Il y a un montage qui est fait, tout est top, la lumière est au top. Euh, donc, je vous dirai quand j'explorerai cette voie-là. En attendant, moi, ma prochaine étape, ce serait de louer moi-même un Airbnb. Euh, et, pour, et de ramener mon propre matériel. C'est assez rapide, vu que vous voyez, je fais très peu de montage dans mes vidéos. Euh, je, je, je vais me débrouiller seul pendant un long moment, euh, un long moment, en tout cas pour cette année, et puis on verra par la suite. Voilà, voilà, je ne vais pas prolonger cette vidéo, mais si vous avez des questions, posez-les, et je serai ravi, ravi de vous répondre. Je vous mets tous les liens vers tous les équipements que j'utilise, non seulement tout ça, mais tout, tout, tout mon matériel. Donc, c'est en bas de cette vidéo. Allez, ciao